Interrompue. Oh merde, qui m'a mis cet effet sur ma voix Si vous voyez ceci, c'est sûrement que vous êtes sur la chaîne de Titan et Iceberg, et j'en suis désolé, car vous allez en sortir d'une manière différente après. C'est ici qu'une histoire s'arrête, PS pas du tout, et que quelque chose de con est arrivé. Et je ne parle pas de la tentative d'Iceberg d'avoir essayé d'échanger un crack de film. Rare. Je vous dis que moi, je vais me mettre en pause sur cette chaîne, car je m'y sens moins bien, mais je n'oublierai jamais les chefs-d'œuvre que j'ai fait. Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué c'est moi qui m'occupe en général de la chaîne et qui contrôle pas mal des vidéos. Et pour toi, Iceberg, car je sais que tu verras cette vidéo, je voulais te dire merci et continue à être con. Mais fais attention à tes décisions douteuses. Sinon, pour moi, l'aventure continue sur Twitch et sur ma nouvelle chaîne YouTube personnelle. Fin de la connexion.